Autrefois une start-up, aujourd'hui une entreprise IT internationale. D'ailleurs, on le sait tous, l'entreprise de Facebook a changé son nom en méta en référence à ce métavers-là. L'échec aujourd'hui a tendance à fermer nos yeux et nous empêcher de voir les véritables opportunités qui s'offrent à nous. Certaines personnes pensent aujourd'hui que toutes les opportunités sont des arnaques. Erreur, il y en a tellement d'arnaques et d'opportunités. A vous de faire le choix. Salut, je suis Donatien Gérard et je te présente sur cette chaîne des opportunités réelles qui existent. Vous savez, en investissement, je prends toujours le fait d'investir dans des entreprises qui proposent des solutions réelles à des problèmes réels. Des entreprises réelles. Aujourd'hui, je t'invite à rejoindre une entreprise, autrefois une start-up, mais aujourd'hui une grande entreprise internationale dans le domaine des nouvelles technologies. Bien évidemment, tu as dû deviner, il s'agit de DDU. C'est un business dans lequel je me suis lancé, ça fait deux ans aujourd'hui, en 2019, et je suis véritablement satisfait. L'entreprise aujourd'hui te donne la possibilité encore de pouvoir la rejoindre, et de devenir donc un de ses partenaires pour plus tard recevoir des dividendes. J'ai dit plus tard? Non! Pour commencer à recevoir des dividendes. Pourquoi? Parce que l'entreprise revaisse déjà des dividendes dans ses actionnaires depuis trois reprises. Alors, qu'est-ce que tu attends? Rejoins les plus de 100 000 partenaires répartis dans plus de 182 pays partout dans le monde aujourd'hui. Cette vidéo c'est une présentation globale du business, une présentation globale de Diju. Qu'est-ce que Diju a déjà accompli Qu'est-ce que Diju a déjà reçu comme reconnaissance internationale Et qu'est-ce que Diju t'offre à toi Bien évidemment, avant de te lancer, fais tes propres recherches. Je vous donne toujours la possibilité d'investir dans des business où vous pouvez faire vos propres recherches. Parce que investir sans conviction ne sert réellement à rien. Alors faites vos propres recherches, Dior. Ensuite, cliquez sur le lien en description pour vous inscrire dans l'écosystème de DigiU afin de rejoindre le projet. Alors, je lance la présentation de ce business tout de suite. C'est parti Euh, alors là, nous sommes déjà sur mon PC. Pour que je puisse vous montrer de quoi il s'agit, aujourd'hui, nous parlerons bien évidemment de DigiU. Eh bien, DigiU, aujourd'hui, euh, c'est un écosystème de développement et de financement des projets dans le secteur de l'intelligence artificielle et de la blockchain. Aujourd'hui, DigiU, est l'unique opportunité au monde de devenir copropriétaire d'un écosystème de technologie et de tirer des revenus de l'utilisation commerciale des technologies modernes que nous utilisons chaque jour. Mais avant d'entrer bien évidemment en plein dans ce sujet, euh, j'aimerais que nous écoutions cette petite vidéo qui nous rappelle nos erreurs du passé et nous fait comprendre qu'on ne doit plus recommencer ces mêmes erreurs en 1994, beaucoup disaient de ne pas investir en ligne sur Internet. En 1998, beaucoup disaient que Paypal était une arnaque. Résultat, premier processeur de paiement international. En 2009, après la crise des subprimes en 2008, beaucoup disaient que le Bitcoin était une arnaque et qu'il ne fallait surtout pas investir. Résultat, plus de 500 000 nouveaux millionnaires grâce au Bitcoin. Alors, Diju intervient dans un secteur d'activité très, très prisé de nos jours l'intelligence artificielle. Il s'agit d'un secteur dans le domaine informatique qui développe des systèmes informatiques intelligents, développant des capacités que nous associons généralement à l'esprit humain, comme la compréhension, le langage, l'apprentissage, le raisonnement et bien d'autres. Le marché de l'intelligence artificielle aujourd'hui est euh, évalué à plus de 52,5 milliards de dollars cette année. Le volume total du marché de la technologie et de l'intelligence artificielle devait augmenter jusqu'à 52,5 milliards de dollars, soit quatre fois plus qu'en 2017 où c'était dans les 13 milliards de dollars. Est-ce que vous voyez? En 2017, des entreprises utilisant des technologies d'intelligence artificielle dans leurs activités ont généré un chiffre d'affaires de 692 milliards de dollars. C'est énorme ce marché, c'est un énorme gâteau et nous vous appelons à venir, grâce à Diju, couper une part gigantesque de ce gâteau-là. La blockchain, quant à elle, aujourd'hui c'est une base de données constituée de chaînes de blocs inséparables et liées entre eux. Il est donc impossible d'effacer ou de modifier les blocs intégrés à cette chaîne. La base de données ne possède donc aucun ordinateur central, ce qui est un très grand avantage car une technologie décentralisée, c'est un système décentralisé, toutes les informations sont conservées sur les ordinateurs de tous les utilisateurs, ce qui garantit donc une efficacité et une sécurité améliorée. Alors, la blockchain, c'est une technologie du futur qui choque le monde aujourd'hui par ses différentes perspectives en lien avec l'intelligence artificielle. Voilà pourquoi on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle aujourd'hui sans parler de blockchain et vice-versa. Vice en 2020, le marché de la blockchain a augmenté de 10,27%. Actuellement, la capitalisation totale du marché de la blockchain est supérieure à 1,68 milliard de dollars. Les gars et il y a du lourd avec DigiU. Eh bien, de nos jours, l'intelligence artificielle est de plus en plus adoptée. On ne peut plus s'en passer, que ce soit dans nos smartphones, smartphones avec les assistants vocaux, les voitures sans pilote, les réseaux de neurones qui aident à établir des diagnostics précis ou encore les entreprises qui intègrent dans leurs procédés commerciaux l'intelligence artificielle en tant que vendeur ou consultant. On ne peut plus s'en passer. Nos PC, nos téléphones portables, ce sont des outils d'utilisation de l'intelligence artificielle. Des fois, vous êtes, Google, vous êtes en train d'écrire un message là et il y a l'autocorrection qui arrive. C'est l'intelligence artificielle. On ne peut plus s'en passer. Alors, grâce à DJU, aujourd'hui, on a la possibilité de devenir soit consommateur, soit acteur. Acteur dans ce sens où, en investissant dans DJU, qui développe des produits dans ce secteur-là, lorsque d'autres personnes utiliseront, consommeront ces produits, nous, nous gagnerons des dividendes et ce à vie. Soit vous êtes dans le côté de ceux qui euh, se mettent en tant qu'actionnaires, soit vous devenez consommateur. Dans tous les cas, vous serez dans l'un ou l'autre. Okay? Vous serez d'un côté ou de l'autre. À vous de voir, c'est aujourd'hui que le choix se fait. Pas demain. Aujourd'hui, Jésus, c'est l'intelligence artificielle la plus humaine, qui consiste autour d'un écosystème dans lequel nous allons faire découvrir aux gens la possibilité et les perspectives de développement de l'intelligence artificielle et la blockchain. Okay? Je rappelle déjà que Diju a un cours spécial dans lequel il forme les gens, les partenaires aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle et la blockchain dans son produit Diju éducation. On viendra, on en vient plus en détail dans euh, la suite. La prochaine étape, c'est qu'enseigner les professions et les compétences les plus modernes, créer de nouveaux emplois aider à s'adapter à ce nouveau système numérique et recevoir des revenus d'investissement durant toute notre vie. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle et la blockchain sont des instruments du progrès. Une partie de notre vie et représente beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Dans cette vidéo, j'aimerais que vous compreniez en 60 secondes, Qu'est-ce que l'intelligence artificielle Afin que nous ayons tous une bonne idée et que nous comprenions tous que c'est quelque chose qui est déjà là et qui prend du temps. L'intelligence artificielle n'est pas une pilule qui vous rend temporairement plus intelligent. L'intelligence artificielle, ou bien, c'est la pratique qui tend à faire penser les capacités de d'apprentissage en 1956. Mais le premier exploit de l'intelligence artificielle, c'est quand l'ordinateur Deep Blue va le génie des échecs Kasparov en 1997. À l'avenir, c'est tel qui nous permettra de nous déplacer dans des voitures autonomes et d'avoir des robots de l'équipe. Ça peut pas Pourtant, il y en a déjà partout dans notre région. Par exemple, avec les chatbots, ces le programmes intelligents de discussion, qui vont permettre à Cyril de régler son problème de machine à laver, même un dimanche soir. Ah, pour Laurent, qui ne peut pas voter tranquillement pendant son nouvel mais sur le sol de l'art. Ou encore, Antoreka, qui réalise son prochain film, peut diriger une foule de plus personnes grâce à un programme intelligent des professionnels, alors qu'elle n'en fait que deux acteurs. Mais aussi, là, avec plus de le tout correct, une commande d'un taxi sans les mains grâce à la reconnaissance de Bref, l'intelligence artificielle est partout, mais attention, elle n'empêche pas encore l'erreur. Eh bien, l'intelligence artificielle est partout, c'est vrai, elle n'empêche en pas encore l'erreur. Humaine. Alors, l'écosystème de Diju est constitué de plusieurs éléments, à savoir Diju High Tech. Ce sont eux qui s'occupent de la conception des projets high tech de, de Diju. Ensuite, Diju Éducation. C'est une partie de Diju qui est consacrée à l'éducation des partenaires. OK? Car Diju permet de former ces différents partenaires. Aux nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, la blockchain et aussi les métavers. Eh bien, il y a DigiU Prophète qui pense à l'avenir. D'accord Je tiens à rappeler que DJU a pensé depuis 2019 à l'immortalité numérique, à la personnalité numérique, pour ne pas parler du métavers. Depuis 2019, DigiU savait que le monde était en train d'aller vers ça. Et l'année passée, OK Facebook devient. Méta, en référence au métavers. Voyez-vous, c'est quelque chose de puissant. Ça veut dire que nous sommes dans une entreprise qui sait où on part. 18 Prophète travaille énormément. Ils sont en avance sur le temps. 18 là, ce sont eux qui permettent de concevoir réellement et de mettre sur pied les nouveaux produits que l'entreprise veut. C'est dans ce laboratoire que tous ces, de ce laboratoire, tous ces différents produits. Sorte uh, DJU Venture, qui s'occupe de la collaboration avec des grands partenaires euh, pour signer des moments random d'entente, DJU Wells, qui est le premier produit monétisé de DJU, okay? premier produit monétisé de DJU qui permet jusqu'à aujourd'hui de verser des dividendes régulièrement aux différents actionnaires, aux différents partenaires, DJU Wells. Et en tant que et chacun a la possibilité d'investir en plus de DigiU, dans DigiUS précisément, qui est pour recevoir chaque fin de mois entre 3 et 7% du montant investi. Cela commence à 500 dollars USDT. C'est carrément énorme. C'est une source de revenus passive encore dans DigiU. DigiU User Account, c'est le compte d'utilisateur que nous utilisons pour euh, bien évidemment investir, pour suivre nos investissements et pour avoir les dernières nouvelles du projet. DigiU Partners. C'est cette partie-là qui s'occupe des relations avec les partenaires, qui permet aux gens, euh, aux partenaires d'agrandir leur équipe. Vous pouvez parler, grâce à ce programme de partenariat, euh, de l'opportunité DJU aux gens et l'entreprise DJU vous récompense en contrepartie. Pourquoi Parce que... L'entreprise DJU, bien évidemment, aujourd'hui fait du financement participatif et permet à tout le monde de venir investir et d'avoir une pote part dans cette entreprise, de devenir actionnaire. Grâce au programme de partenariat, plus vous attirerez des, des, des partenaires dans le projet, eh bien euh, plus vous aurez une, une certaine rémunération. Voilà pourquoi je dis à d'autres personnes, c'est carrément comme un travail à temps plein. Parce que devenir partenaire demande du temps pour pouvoir effectuer ce travail, du temps pour comprendre la technologie, du temps pour comprendre ce que l'entreprise veut faire, quels sont les projets de l'entreprise. Mais c'est un travail à temps plein, les amis, rassurez-vous, et qui peut vous rapporter aussi beaucoup d'argent. Eh bien, voici en temps réel les différentes, les, euh, le plan de DJI, la feuille de route, je veux dire. Alors, la roadmap de DJI depuis 2019 jusqu'en 2030 tout est prévu jusqu'en 2030. Et je tiens à signaler que nous sommes à deux ans d'avance, trois ans même d'avance sur notre feuille de route. Pourquoi Regardez, en 2019, on a prévu le lancement du projet, ce qui a été fait effectivement là que je découvre le projet. Et en 2020, la formation des bases matérielles et l'équipe nécessaire pour le lancement et le développement de la DPMP et MLF. Ensuite, en décembre, on a versé les premières dividendes. Pourtant, ces premières dividendes, ok, l'entreprise avait prévu les verser en 2023. Donc, les différents produits que l'entreprise avait prévu mettre sur pied et commencer la commercialisation, c'était en 2023, mais elle l'a fait en 2020 et a pu verser les dividendes en décembre 2020. C'est là où j'ai compris que c'est une entreprise très, très sérieuse. Combien d'entreprises aujourd'hui peuvent vous dire on versera les dividendes en 2023 Mais comme on a déjà les bénéfices aujourd'hui, on commence aujourd'hui. Ils auraient pu maintenir leur feuille de route et commencer à verser les dividendes en 2023. Mais comme ils ont commencé à faire des bénéfices déjà, grâce à DG Wells, ils ont commencé à verser les dividendes. En 2023, ça sera énorme. Parce qu'à chaque fois, on a eu des dividendes en décembre 2020, euh, en mai 2021, en décembre 2021, donc trois fois, et à chaque fois, ces dividendes, ça te plaît ça doublait, ça c'est carrément énorme. On arrive à quelque chose de puissant. En 2021, il était prévu les prototypes DMP et MLF devraient être prêts et ils sont prêts. Et la première, les premières solutions commerciales ont déjà commencé. En 2021, les plateformes DMP, DMP et MLF sont prêtes et sont accessibles au grand public. L Exploitation commerciale, donc, de ces plateformes ici, on a commencé avec DigiWells. Et euh, le projet. Ewa, qui est une crosstienne, qui est un protocole crosstienne décentralisé, aussi qui sera lancé ce premier euh, trimestre de 2022. Ewa, c'est un projet magnifique, c'est une potentielle licorne, les amis. Une potentielle licorne. Un produit qui pourra être évalué, permet à l'entreprise d'être évaluée à plus de 1 milliard de dollars avant son entrée en bourse en 2025. La commercialisation des services et des produits issus de l'écosystème. En 2023, l'année 2023, c'est pour ça. Et on a parlé des premiers dividendes qui ont été versés, qui ont commencé à être versés trois ans plus tôt. OK? La recherche en 2024, il y aura la recherche, des recherches plus avancées et la commercialisation des résultats. L'augmentation, donc, des solutions commerciales, le lancement massif des nouveaux produits sur le marché. En 2025, on parle des premiers projets de l'écosystème destinés à une introduction en bourse. En 2028, le développement d'un écosystème d'interaction et de personnalité numérique. En 2025, on parle de l'introduction en bourse et le minimum prévu, c'est 16 dollars des années. En 2028, on parle du développement d'un écosystème d'interaction et de personnalité numérique. Cette personnalité numérique-là, il s'agit du métavers. Et dans la feuille de route de 2022, DJU est déjà en train de travailler sur son propre métavers, les gars. C'est énorme. Donc, on parle de Digi, on parle de son propre métaverse. On parle de Eva qui est un, cross un protocole cross décentralisé qui va permettre de relier plusieurs blockchains entre elles. Et cela a un prix presque nul qui va permettre de passer d'une blockchain à une autre, passer les données d'une blockchain à une autre. à Un prix presque nul. Aujourd'hui, les tests Eva sont en cours sur Telegram. Euh, les tests ont déjà été faits pour les swaps. Où les échanges interchaînent avec les réseaux tels que tels que Echo, tels que Metistardus, les réseaux tels que Binance, MarChain Ethereum, vous voyez à quel point c'est carrément énorme, tels que Avax, Avalanche, euh, c'est carrément énorme. Voilà quatre, à peu près quatre réseaux, quatre blockchains différentes qui seront intégrées déjà dans le protocole. Pour un début, et c'est carrément énorme. Voyez-vous, on a tous, pour ceux qui ont l'habitude de, de, de gérer avec des portefeuilles cryptographiques, fait face à ce problème. Changement des crypto-monnaies, par exemple, d'une chaîne à une autre. Grâce à Eva, ça sera possible. Et ce n'est pas que pour des crypto-monnaies, mais pour le transfert des données. C'est carrément énorme. Eh bien, en 2030, le développement des personnalités numériques et l'immortalité numérique, Réalisation de 18 en 18 mois. Aujourd'hui, 18 a plus de 100 000 utilisateurs de l'écosystème, plus de 100 000 partenaires répartis dans plus de 182 pays, plus de 9 000 investisseurs et des dividendes ont été versés à plusieurs reprises. Plus, J'ai dit trois depuis. Deux entreprises. Qui ont, qui ont déjà été enregistrés dans la juridiction de l'Union européenne Diju Holding et Diju Finance. Il y a aussi eu l'attribution d'un numéro international d'identification des titres. Ce pas toutes les entreprises qui ont ce numéro, je vous rassure. Et rassurez-vous, ce numéro d'identification des titres a été offert par une entreprise indépendante. Ce n'est pas une entreprise euh, lien avec Diju, une entreprise indépendante. Eh bien, la procédure de vérification par exemple, ça a été lancé afin de permettre aux partenaires d'échanger leurs actions ou de contre des titres financiers dans plusieurs différents pays. Il y a eu une signature d'un mémorandum d'entente, Memorandum of Understanding, entre l'écosystème Diju et celui des fonds internationaux BF Capital. Je Diju a déjà reçu des, des subventions de plusieurs autres blockchains, telles que Nier, telles que Harmony. Euh, Diju a déjà participé à plusieurs hackathons, ok. Diju, le laboratoire 18 a pris part à, au hackathon international de Chainlink et à deux importantes conférences internationales à IBC euh, Dubai Summit en 2021 et à Dubaï, à la Russian Tech Week à Skolkovo, la Silicon Valley russe. Et c'est toujours en sortie avec L'un des prix les meilleurs. Une version fonctionnelle d'un nouveau produit de l'écosystème a été créée, Eva.fi, un échangeur cross centralisé non déposité. La société possède trois développements basés sur l'intelligence artificielle aujourd'hui. On va me dire, qu'est-ce que la société a développé jusqu'ici Voilà. Une version fonctionnelle d'un nouveau produit de l'écosystème, qui est un échangeur culturel, décentralisé, non dépositaire. La société possède trois développements basés sur l'intelligence artificielle dans son portefeuille. La vision par ordinateur, le traitement du langage naturel et l'analyse prédictive. Le développement basé sur le traitement du langage naturel a passé avec succès la recherche internationale des brevets. Le produit digi Wells. A été lancé et permet déjà à ses investisseurs de recevoir des bénéfices mensuels. Là, il y a aussi eu la création de notre propre plateforme pédagogique DigiU éducation accessible à tous les partenaires. Et bien sur cette diapositive, on peut bien voir les, le brevet que DigiU a reçu pour euh, son produit DigiU Voice pour le clonage. Euh, euh, le clonage de la parole. Ici, on peut voir clairement ce certificat d'enregistrement de deux sociétés de DJU à Chypre dans la juridiction de l'Union européenne, DJU Holding LTD et DJU Finance Limited, dont on parlait précédemment, qui sont donc déjà enregistrés euh, dans la base de données internationale. Les titres financiers de DJU seront émis par... Diju Finance LTD. Le numéro usine est attribué par l'Agence nationale de numérotation à Chypre. Le numéro usine d'émission des titres de Diju est celui que vous voyez en haut de l'écran. Vous pouvez donc aller sur cette, euh, sur cette base. Euh, L'Agence nationale de numérotation à Chypre et vous entrez le numéro d'enregistrement de Diju, vous verrez Diju Finance Limited, bien enregistré, donc il est déjà sur le fichier international. Eh bien, ici, il s'agit du certificat de formation que l'on reçoit après avoir suivi le cours Diju.éducation. Tous les partenaires ont accès à ce cours, il est gratuit. Il y a des cours payants et celui-ci est gratuit, car Diju veut former des gens prêts à investir, des gens qui savent. Ce qu'ils font, qui sont des experts en capital risque. Eh bien, grâce à ce certificat, DJU Education atteste bel et bien que le cours que j'ai suivi, le cours, moi, euh, sur comment devenir investisseur en capital risque, grâce auquel j'ai acquis les compétences suivantes. Je sais sélectionner des projets dans le cadre d'un investissement en capital risque. Je maîtrise la diversification des risques lors d'un investissement en capital risque. Et je connais les différents secteurs d'investissement, ce qui n'est pas faux. Voilà pourquoi je vous demande toujours de vous former avant de vous, de vous lancer dans un business d'investissement. Formez-vous en investissement pour savoir quels sont les secteurs d'investissement rentables, pour savoir quelles sont les entreprises dans lesquelles vous pouvez investir, parce qu'il y a des critères de sélection. Grâce à ce cours de DJU éducation, alors j'ai toutes ces différentes connaissances. Je vous invite à vous inscrire à DJU et aussi, ok, je vous invite à suivre ces différents cours. À la fin de votre investissement, vous obtenez ce certificat qui atteste votre part de vos parts dans le projet. Ok, il est bien évidemment signé par euh, Alexey Rodnèv qui est le PDG de la boîte. Et là, il y a un nombre d'actions que vous aurez. Celui-ci, c'est depuis décembre. Alors, comme je l'ai dit, chaque jour qui passe, j'augmente mes parts. J'augmente, j'augmente, j'augmente, j'augmente, j'augmente mes parts sans cesse. Et je continuerai toujours à le faire sans arrêt. Eh bien, ceci est en quelque sorte juste une image pour que vous voyez la plateforme Eva.fi sur laquelle est effectué euh, le test, ok, le test alpha. Mais comme je vous l'ai dit, euh, effectuer ce test alpha, ok, je mettrai en description le lien de, le lien direct vers euh, le bot de l'écran pour commencer les tests alpha. Vous, vous faites des tests pour obtenir des points et ces points seront plus tard changés en NFT euh, et aussi euh, en, en token EVA, ok euh, Rassurez-vous, le bitcoin a commencé ainsi. Plusieurs monnaies numériques aujourd'hui, plusieurs crypto-monnaies ont commencé ainsi par des airdrops. Pourquoi 18 ferait différemment Rejoignez le projet aujourd'hui pour ne pas regretter plus tard. Eh bien, ceci est une vidéo, comme je vous l'ai dit, de participation de Eva à l'événement Blockchain Live en 2021. Pourquoi vous voyez qu'on a affaire à une équipe dynamique, une équipe qui passe partout et qui ne s'en sort pas à produits, qui s'en sort toujours avec des reconnaissances, qui s'en sort avec des stupéfactions du public Eh bien, euh, je préfère mettre la vidéo pour que vous puissiez vous-même apprécier. Avec ses lignes, Blockchain Act 2021 Ici, l'équipe des C'est le support d'AIMA sont chargés de deux jours Blockchain Life 2021 Bonjour à tous, le à la Blockchain Life 2021 Aujourd'hui, nous avons discuté avec pas mal de monde et également beaucoup de gens qui se sont intéressés à nous euh, je peux dire que globalement l'intérêt pour notre projet est assez grand. Euh, C'est un intérêt assez grand qui est principalement visible chez les personnes qui ont des projets NFT et qui sont liés de près ou de loin aux tokens NFT sur différents réseaux. Vous avez vous-même vu, ce sont des personnes réelles. Vous avez vu l'équipe EVA qui travaille dans, euh, pour la, le lancement sur le mainnet de ce, de, ce, de ce produit, cette potentielle licorne EVA. Eh bien, quatre façons de gagner de l'argent avec Diju existent. La première, ce sont les dividendes. Vous investissez dans le projet et vous recevez des dividendes tous les trois au six mois. La Deuxième façon, c'est le produit investi dans un produit technologique de, de Diju comme Diju West et recevoir des pourcentages, euh, entre 3 et 7 du montant investi chaque mois. Ok Le programme d'affiliation qui permet de construire un réseau et de partenaires multiniveaux et de gagner de l'argent en faisant la promotion du projet. Vous savez, aujourd'hui, les hommes riches sont des gens qui bâtissent des réseaux. La croissance de la valeur des titres financiers. Eh bien, la valeur des titres financiers ne cesse d'augmenter. En achetant des actions, 10 jours maintenant, vous gagnez de l'argent sur leur prochaine vente dans le plan figure, le rachat des actions. Plus tard, 10 jours, vous pourrez décider de racheter ces actions. D'accord Ou bien vous pourrez attendre quand ces actions seront sur le marché boursier. Eh bien, euh, Diju aujourd'hui, c'est plus de 180 pays, plus de 100 000 partenaires, plus de 10 000 investisseurs partout dans le monde. Et ce n'est que le début. Quelques actualités donc récentes de Diju. Le projet révolutionnaire EVA. Un protocole de transfert de données permettant aux utilisateurs d'échanger les informations entre différentes blockchains a été créé. Il s'agit de la première licorne potentielle de l'écosystème d 18. Un brevet a été reçu pour la technologie, méthode de clonage, synthèse du discours, avec reproduction fiable et l'intonation de l'échantillon cloné. L'équipe d'intelligence artificielle travaille activement sur un modèle d'analyse prédictive, dont le taux de prédiction atteint 80 Vous imaginez un modèle d'analyse prédictive dont le taux de précision est à 80 Cela veut dire que quatre fois sur 5, nous gagnerons de l'argent. Notre modèle est actuellement en phase de test. Lorsque les tests seront terminés, les robots industriels créés intégreront l'écosystème Digi en tant que partie intégrante de Dijon Wells et viendront ainsi augmenter le rendement du produit. On est passé au nouveau programme de partenariat 2.0, okay, qui est plus rentable, à en moyenne 27% plus rentable que le précédent. De nouveaux bureaux de représentation nationale ont été ouverts dans différents pays actifs du projet, comme la Côte d'Ivoire, l'Indonésie, l'Inde, le Bénin, le Togo, le Vietnam, euh, Cuba. Bientôt, très très bientôt, le Cameroun aussi, OK, Cameroun aussi sera ouvert. Moi, j'aime parler du Cameroun parce que je suis Camerounais. Alors, comme mon pays est impliqué dans ce genre de choses, je suis très, très, très, très, très content. Le Cameroun, d'ailleurs, a déjà aussi un représentant national. D'accord, Cameroun sera bientôt ouvert. Il y a déjà un représentant national. Et euh, c'est quelque chose de, de vraiment, vraiment magnifique. Bien évidemment, euh, je suis le premier assistant, euh, assistant du du représentant national à DJI au Cameroun, nous sommes deux, d'accord, nous sommes deux, et nous travaillons vraiment pour que notre pays soit une plateforme tournante, soit vraiment un centre d'activité intense pour le développement de Djibouti en Afrique centrale et en Afrique en général. Un travail juridique de grande ampleur a été réalisé dans le cadre du lancement des titres financiers enregistrés sur le territoire de l'Union européenne et un numéro d'usine a été attribué. En décembre dernier, des dividendes ont été versés pour la troisième fois dans l'histoire du projet. Eh bien, voici donc les fondateurs du projet. Ces messieurs sont les noyaux durs euh, du DGU. Il s'agit de Alexey qui est le directeur général. Euh, Sergei Zinenko, directeur commercial, Ruslan Nikonorov, qui est le directeur marketing, Peter Tagunov, directeur technique, Alexander I., directeur de la planification stratégique, et Boris Prova, qui est le directeur du. En fait, c'est lui, le PDG du projet Eva. Alors, certaines personnes se demandent où est-ce que DJU est situé. Vous parlez des choses qui ne sont pas ici et tout. Eh bien, rassurez-vous, ils ont une adresse en Russie. Voici le bureau. Euh, L'équipe, ce sont les, les employés qui travaillent aussi pour, euh, euh, pour DJU, pour le développement Olga Venskaya. Voilà. Ce sont des, des techniciens, des ingénieurs, des... Eh bien, qui qui était en train de, de bien... À la procédure KY, ce sera bientôt lancée dans plusieurs pays africains. La Côte d'Ivoire, déjà, a commencé. Aussi, euh, la Guinée, je pense à la Guinée, va voilà, la possibilité de ce ceux qui des actions en titre financier. Eh bien, ici, c'est le bureau où il y a euh, le, le, comment dit, le cerveau névralgique de DGU. OK. Eh bien, voici M. Peter Agunov. Eh bien, voilà, voilà le cerveau névralgique. On vous montre les calculs, les machines qui font des calculs extrêmement puissants, des euh, machines puissantes qui font des calculs très, très compliqués. Voilà, euh, Dijulab qui est situé à Moscou. Ok, le premier bureau était à Novosibirsk. Rejoignez DJU. Eh bien, aujourd'hui, nous avons affaire à une opportunité unique telle que Alibaba à ses débuts. Ok, qui a attiré des investisseurs de 25 des investissements de 25 millions de dollars. Début 2020, la capitalisation Bruxelles dépassait 600 milliards de dollars. 100 dollars investis euh, à Alibaba. En 1999, aujourd'hui, passerait à 2,4 millions de dollars. C'est énorme. Nous connaissons tous le géant Google. Mais rassurez-vous, en 1996, 100 dollars investis, aujourd'hui, seraient équivalents à 4 millions de dollars. Si, nous connaissons tous euh, la pomme. Steve Jobs, Steve Bonniak et Wayne ont fondé la société Apple en 1976. Ron Wayne a vendu sa participation de 10% de 8 pour 800 dollars en deux semaines. Aujourd'hui, c'est 10% de l'entreprise qui coûte environ 100 milliards de dollars. Nous connaissons tous Uber. Okay? En 2010, l'action de la société valait 0,009 dollars. Aujourd'hui, la valeur de l'action jeu, c'est 0,16 dollars. En 2019, quand j'ai connu le projet, c'était 0,002 dollars. On a déjà évolué énormément, nous sommes à 0,16. Le 1er mars 2022, on passe à 0,18 Le 1er avril 2022, on passe à 0,2 Neuf ans après, okay, le prix est passé à 44 dans ce société Uber par action. Un investissement de 100 neuf ans après, serait un profit de 500 000 Est-ce que ça ne vaut pas le coup, les amis est-ce que ça ne vaut vraiment pas le coup? En plus, Dijuil aujourd'hui, on la possibilité d'investir à tempérament sur une période de 5, 10 ou 20 mois. OK? Eh bien, voici les différents plans d'investissement. Certaines personnes se diront, oui, mais quel, combien il faut investir? Comment il faut investir? Bien évidemment, avant d'investir, il faut créer ton compte sur la plateforme de Disu. Je laisse en description le lien d'inscription vers Disu. Et aussi euh, le lien vers mon groupe euh, WhatsApp afin que vous ayez toutes les dernières informations du projet et toutes euh, les réponses à vos questions. Veuillez aussi me contacter si vous avez une quelconque préoccupation. Eh bien, les packs commencent à partir de 500 dollars payables sur 10 mois. Le, 28, euh, le 1er février euh, 2022, l'entreprise a mis sur pied une promotion, OK, des petits packs de 100, 200 et 300 dollars payables sur 5 mois. Ça, c'est cadeau, c'est donné cadeau, comme on dit souvent. Euh, le pack de 100 dollars payable 20 dollars par mois pendant 5 mois, qui donne 625 actions. Le pack de, 2, de 200 dollars, 40 dollars par mois pendant 5 mois, qui donne 1250. Euh, le pack de 300 dollars payable pendant 5 mois, 60 dollars par mois, qui donne 1875 actions. Le pack de 500 dollars donne 3125 actions payables sur 10 mois, 1000 dollars sur 10 mois et 1500 dollars sur 10 mois qui donne 10 312 actions. Ensuite, on a les packs de 2000 dollars si jusqu'à 50 000 dollars. Ensuite, on a même ça. Ces packs vont jusqu'à 1 million de dollars. OK? Le meilleur pack, le pack que je conseillerai à tout le monde qui veut débuter dans 10 jours, c'est ce pack de 3000 dollars. Regardez, il est payable sur sur 20 mois, à raison de 150 dollars par mois, et donc 22 500 actions. Imaginez-vous, si on fait une comparaison, si vous prenez un parc de 2 dollars, par exemple, vous devez payer 200 dollars par mois euh, pendant 10 mois, et vous avez 14 375 actions, au lieu de payer 150 par mois pendant 20 mois plutôt au lieu de 10 mois, et avoir 22 500. Vous voyez que c'est 300 dollars qui est le plus, le plus attractif. Alors, euh, je vais vous laisser donc parvenir à la fin. Euh, bien évidemment, je vous laisse avec euh, ces différentes adresses de DJU. Là, c'est l'adresse info.dju.ai. Euh, là, c'est ça, c'est le site dju.ai. Et euh, l'adresse à Novosibirsk. Ceux qui réussissent aujourd'hui, Quelqu'un l'a dit, ce sont ceux qui voient ou le monde et qui y arrivent en premier. Rejoins Jésus maintenant, car ce n'est que le début.